Et bien, bonjour à tous les amis. C'est aujourd'hui, on se retrouve sur New Super Mario Bros. U pour Nintendo DS. Alors, c'est une de Super Mario Bros. DS sur le jeu de Mario Bros. Wii U de la console Wii U. La console, merde. Il n'y a personne que personne n'a joué. Voilà. Oui, je fais une nouvelle partie j'allais dire ça, on peut couper, mais non. Hein ah Attendez, j'ai une idée. Ouais. Ah si, ça fait le goût, je joue le ah, je sais pas, j'ai... Je... L'écran du bas, je vais le couper. Un camp. Un camp de plaine. Ok, je vais éviter de chanter. Waouh, je l'ai pas eu. Il y a de la chance au poil du cul. Oh <rire> putain. Allez, rentrons dans le tube. Oh. Mais c'est quoi ça? Mario Tenneby. Ah, c'est la carapace. Oh ouais. Oh, on en a deux. Et c'est logique. Une mais. c'est pas grave à la place il euh, fleur un feu de feu pas grave. <rire> bien, du coup oui les boutons sont que sur le euh, de, euh, en dessous le mot de en dessous non mais mario saute en lui des boules de feu et ramasse pas les pièces parce que t'en as besoin ces pièces là Pardon. Oh je <rire> voulais pas de dire ce que je veux dire <rire> T'es un humain ou t'es une bille, Mario <rire> Mais putain, mais j'ai appuyé sur Y Pourquoi il tirait pas des boules de feu ce trou de balle Putain ton bouffe Ouais volume bon, t'as. Non, non, ça fait chier. Bah, moi je t'aime pas. C'est pas ça qu'il dit, mais c'est pas grave. Ouais, je fais le bordel à côté. Bon, hein. je okay. C'est pas vraiment comme ça, mon jeu de base. Minute ta de les boules de feu. Wouh! C'est classe. Tu <rire> <rire> oh, oh. oh, Elle est imbattable. Je prends <coughs> mmh. oh, non. Oh, Put. Plus... Bon. Bon, c'est mieux que Mais pourquoi? Donc on était donc là. Mais ta mère, mais tout, mais tout, il fait ça lui. Putain, n'importe quoi. Comme si tu, comme si les coups pas que tu suivais. Il vous fait marrer. <coupé> Mario Tempa. Non, c'est quoi ce niveau Je Tu connais notre tu l'as déjà fait le jeu. Tu connais World 5. Sauf que... <coughs> Pardon. Sauf que. Putain, déjà je lui ai donné une baffe. Mais n'importe quoi Oh mais, Voilà Mais j'appuie sur Y Putain, mais t'es une. Mince oh là là Ah bah c'est une bonne... Ah mais oh, franchement ça Putain je vais faire aussi une coupure juste pour ça quoi Bon Non la coupure elle va pas duré longtemps Oh c'est bien fait C'est un flamme euh, de passer par le trou Bah par en Mais je crois que t'es obligé de prendre les tueurs Oh mais c'est bien fait ça passe pas une zone... Non, non, On va dire à l'autre côté. c'est au poil de cul, quoi Allez, rentre dans le tuyau Waouh oh <rire> wow. Mais. Quoi Comment Qu c'est possible oh, Non, je mange pas les pièces étoiles, c'est Ça quoi ça Je peux pas les tuer avec ça. Bon, Oh, putain, c'était tard, là. Ouah, une vie! Trop bien. Putain, nique ta mère le squelette, là, puis. Casse les couilles. <rire> mais c'est rigolo. Oh, on va pouvoir terminer ce boss très rapidement. Ouais, bon, j'ai beaucoup rage sur cette partie, mais on aura des niveaux moins rageants. On prend la suite. Donc, c'est un niveau de tuyau. Ouais, Il y a un bloc, c'est quoi ça? C'est nul, c'est nul. nul. Ok, c'est que des pièces. Même si j'ai pas tout regardé, je suis sûr que c'est que des pièces. Je te bute. Je passe par là, je passe par en bas. Ok. <coughs> Ça a l'air intéressant. Oh non, <coughs> je suis en train de mourir en direct. Non, pas vraiment, mais je suis pas vraiment direct. Mais je... Ok, c'est bon? Donc On a passé la première partie du niveau. Parfait. n'y okay, a rien. quest que tu. Okay. Ouais, je débute. Voilà euh, La grosse... Ok, attendez, non, on y va doucement... Ok, je peux pas te toucher... Ok, c'est pas grave... Oh. Et voilà, on a terminé ce niveau Ok. <coughs> Excusez-moi. Ah, que veux-tu, mal à la gorge, hein On contre ces maladies de oh, déjà... Oh déjà le... Je vois à la miniature du niveau euh, champignon. Ce pire. Je m'appelle pour un con, quoi. <rire> Je te pièce quand il se balance comme ça. Alors, oui, sur la Wii U, on n'a pas ça. Les hein. items. Un, un, un stock. Oh non, des champignons. Des. Une image qui rebondissent tous là On était tous même les nuages méritent de mourir Attends, ça se passe ok chose pour les bombes et après j'ai on va pas, pas, pas, pas. Non, non, non, non, mais Mario oh, putain, mais c'est quoi ça Pourquoi Mario, t'avances tout seul C'est casse-cou Il avance tout seul, cette un une minière oh, On s'en trouve à la fin du niveau. Donc on était donc là. Oh putain. Bah c'est bon. Non Je suis là, je là. Euh non mais là je fais quoi ah oh, putain je suis ouais. ok mais ça j'ai encore failli mourir put ça on l'a pas vu ah oh, oh, ok c'est juste pour une pièce s'en fou Bon oh bah voilà on va s'arrêter là parce que voilà Je refais pas les niveaux c'est bon j'en ai marre Franchement allez ciao Bye